Bienvenue dans cet épisode 4 de la série Space Inventors. Alors je tiens tout d'abord à vous remercier, vous êtes nombreux à suivre euh, cette série, comme elle avait été réclamée je ne suis pas trop surpris, euh, et euh, je tiens aussi à vous remercier pour les petits commentaires de soutien, pour ceux qui ont fait euh, des petits commentaires par rapport à notre projet, donc n'hésitez pas à euh, me laisser des commentaires, des idées, pourquoi pas, euh, bon on verra bien au fur et à mesure, en tout cas euh, je tiens vraiment encore une fois à vous remercier. Alors, dans la partie précédente, on avait tout simplement, on était arrivé euh, ici, on avait notre vague qui était bien générée qui se déplaçait de gauche à droite et évidemment qui descend euh, à chaque fois d'un pas qu'on peut déterminer alors nous on peut évidemment tirer mais là on peut voir que rien ne se passe donc dans cet épisode on va s'intéresser euh, à détruire nos objets alors on va euh, à détruire les objets les aliens hein, en règle générale alors ce que j'ai fait j'ai déjà récupéré ici un son que vous pouvez entendre qui est un son en fait euh, bah, tiré du, de la version 8 bits euh, qui se joue quand on tue, euh, quand on explose un alien, bah, c'est euh, ici ce qu'on va faire. Alors évidemment ce fichier il est de nouveau joint dans l'article du site, alors si vous ne l'avez pas tout de suite rassurez-vous ça va arriver, euh, la publication de la vidéo se fait avant euh, l'article évidemment, c'est assez logique et donc bah, j'ai parfois pas le temps de le mettre tout de suite à jour, mais ça arrive dans les heures qui suivent, voire le lendemain grand maximum. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est euh, s'occuper de la destruction de nos ennemis. Donc on va créer un préfab. Alors, ce préfab, on va devoir tout simplement, lorsque la boulette player touche un ennemi qui va se balader à gauche à droite ici, bah, on va tout simplement détecter avec une collision qu'on doit le détruire. Mais à la place, on va instancier une explosion. Et cette explosion, bah, on va aller chercher dans la planche de Sprite et on peut voir qu'on a ici euh, bah, une petite explosion normalement, mais là on la voit pas. En fait pourquoi Parce que tout simplement la feuille de Sprite qui a été découpée a été faite automatiquement et on peut voir que pour certaines choses ça n'a pas été détecté correctement en mode automatique. Donc on va sélectionner notre planche de Sprite et on va de nouveau relancer le Sprite Editor qui doit être ici en Sprite mode multiple. Donc je vais cliquer dessus. Et là, on peut observer, ben, en fait, euh, le défaut de cette manche de sprite, c'est qu'elle elle est transparente en PNG sur un fond, et les personnages sont en blanc. Donc, c'est assez difficile de voir quelque chose. Donc, on va prendre ici ce petit slider, et on va zoomer. Et si on descend, on va pouvoir observer... Qu'on a bien ici quelque chose qui ressemble. Si je zoome encore, alors je vais essayer, mais ce n'est pas évident. Voilà, on peut aussi le faire avec la souris, hein, la molette de la souris, mais on peut observer que j'ai ici un sprite voilà, qui représente l'explosion. Et si je clique dessus, bah, on peut voir que ce n'est pas du tout bien agencé. Donc ce qu'on va faire. On va ici sélectionner le cadre et on va l'agrandir de manière à prendre tous nos sprites à l'intérieur. On va le faire le plus finement possible. Euh, voilà, Et on va déplacer ici ce coin-là pour prendre ce qui ressemble ici à mon sprite d'explosion. Voilà, Je pense être bon. Je vais faire un Apply. Rien ne se change, mais on peut voir que du coup, ici, tout le carré est sélectionné. Donc, je vais fermer ici euh, le Sprite Editor et je vais aller voir dans ma planche de sprite maintenant si ça a bien été modifié. Et là, euh, on peut observer qu'il est bien ici. Donc ça, ça va être l'explosion le, euh, qui est un sprite tout simplement qu'on va devoir afficher. Donc on va créer ici un objet 2D, sprite évidemment. Et à l'intérieur de ce sprite, on va y glisser notre sprite ici de destruction. Donc vous pouvez le voir qu'il est là. Donc après, vous pourriez mod pourrez modifier sa taille. On va de toute façon en faire un préfab. Alors évidemment, ici, je vais l'appeler explosion. Voilà. J'aurais même pu mettre explosion alien parce que par la suite, on sera peut-être amené à détruire notre euh, notre player tout simplement donc maintenant que ça c'est fait bah, je vais pouvoir euh, tout simplement m'occuper ici de ce préfab donc avant de faire quoi que ce soit Qu'est-ce que je dois faire Moi, je dois créer un script de manière à ce que, quand je détruis une alien, j'instancie ici euh, le préfab Explosion Player et qu'il affiche tout simplement euh, une explosion, comme ça, assez rapide. Donc, ce que je vais faire, je vais lui ajouter des composants. Donc, déjà, je vais lui mettre une audio source pour pouvoir jouer un son. Euh, d'ailleurs, ce son, je pourrais euh, très bien le renseigner directement euh, dans l'audio source. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Donc, je vais ici aller chercher le son. Inventor qui l'aide, donc le son que vous avez entendu au début de cours, voilà, je vais changer ici, alors je peux laisser le play on awake d'ailleurs je vais le laisser, parce qu'au moment de l'instanciation ça nous évitera de coder pour le son on peut voir que ça va jouer ce son une seule et unique fois au démarrage du script, c'est parfait, c'est ce que je veux maintenant je vais avoir besoin d'un nouveau script pour euh, ce préfab. donc je vais aller créer ici un nouveau script c'est sharp qui va s'appeler euh, ben on va l'appeler pareil, explosion alien, comme ça on sait qu'il est affecté à celui là donc je vais l'affecter à mon objet, Explosion Alien, et maintenant on va l'éditer ensemble. Alors la première chose que je vais faire, je vais déjà supprimer tout ça, et je vais ici avoir besoin de variables. Donc je vais avoir une une besoin d'une variable qui va être de type Sprite Renderer. Vous l'aurez compris, au niveau, ça me permettra de jouer ici avec son affichage. Donc cette variable qui va être de type Sprite Renderer, je vais l'appeler SR tout simplement ensuite je vais avoir besoin d'un délai alors comme je risque de devoir le régler alors beaucoup de personnes me disent oui euh, tu mets en public alors oui j'ai dit je reviendrai dessus plus tard si c'est vrai que les variables c'est pas une bonne pratique de les mettre en public je vous l'accorde mais euh, ça me fait gagner du temps et je la repasserai en privé après mais il faut savoir qu'ici je peux aussi euh, dans l'inspecteur utiliser ici euh, un attribut serialize field et tout simplement derrière mettre ma variable en privé donc je ne spécifie rien euh, elle va être de type float par exemple donc je vais l'appeler ici euh, délai par exemple voilà on va y arriver délai et je vais même pouvoir lui définir une valeur qui va être de 05 float ça va être un délai en fait avant euh, tout simplement euh, suppression des destruction de l'objet donc celle-ci maintenant vous pouvez voir qu'elle va bien apparaître alors je la mets pas en public exprès ici parce que celle-ci je pense pas que j'en aurais besoin mais en tout cas vous savez que vous pouvez faire comme ça aussi je reviendrai de toute façon sur une session où on va optimiser un petit peu les choses donc ensuite j'aurai besoin d'une variable audio source évidemment pour lancer le son donc je vais l'appeler audio source en ici euh, minuscule donc, la première chose que je dois faire maintenant, c'est attribuer dans ces variables bah, les composants. Donc ça, c'est assez simple. Je peux le faire all start ou all awake. Je vais préférer le faire all awake ici. Donc, je vais dire que le SR, la variable de type euh, sprite renderer, va être égal à quoi Au composant qui se trouve sur l'objet, qui va être évidemment le sprite renderer. Donc comme ça, maintenant avec la variable SR, je peux manipuler euh, ce composant. Ensuite, je vais définir mon audio source qui va être égal aussi à get component. Et là, on se doute bien, c'est l'audio source qui se trouve sur l'objet. Donc voilà ici pour ce qui est euh, de l'awake Alors ensuite on va utiliser la méthode start. Donc je vais faire un void start et évidemment à l'intérieur je vais lancer une coroutine. Alors pourquoi cette coroutine Vous avez vu que j'ai mis un délai parce que notre sprite d'explosion il est unique, mais on va devoir l'afficher un moment, un laps de temps. Donc on va faire ça comme ça. Alors je vais créer ici un IE numérateur et on va l'appeler destroy explosion. Voilà. Tout simplement, il n'y aura pas de paramètres. Alors, dans euh, ce IE numérateur, ce IE numérateur pardon, on, la première chose qu'on va faire, c'est lancer le son. Donc, on va dire audio source.play. Rappelez-vous, je ne signifie rien parce que le son est glissé dans mon composant. Euh, audio source et euh, d'ailleurs je pourrais peut-être même m'en placer m'en passer parce que en fait il va jouer au démarrage donc bon wow, là je vais pas le faire mais je vais retourner dans unity et je vais surtout modifier ici le play on awake pour moi décider quand je lance le son mais ça pourrait fonctionner aussi euh, comme ça mais là ce sera plus lisible donc ensuite on va faire notre yield yield return new wait for second et là on va passer en paramètre le délai euh, qu'on a ici dans la variable qui est privée mais qui va être accessible depuis l'inspecteur donc imaginons ici que j'attends 0,5 float. qu'est ce que je fais dans la foulée ben euh, pour le moment je vais faire un destroy destroy pardon voilà de quoi ben, de ce game object 10 game object voilà et je vais attendre le délai tout simplement que j'ai importé, qu'est-ce que j'ai ici euh, spécifié dans ma variable. Donc, on peut voir qu'ici, ça va être 0.5 float. Donc, évidemment, ce que je ne dois pas oublier, c'est de lancer ma coroutine. Vous avez vu que ça m'arrive souvent ici. Et elle s'appelle Explosion. Et voilà. Donc, maintenant, on a notre script qui est plus ou moins euh, bon, on va dire. Jusque-là, on est pas mal. On reviendra un peu dessus ensuite. Donc, ce script, il est bien affecté ici. On voit que ça compile. J'ai bien le délai qui apparaît. Vous voyez, malgré que pris ma, ma, ma, ma, pardon, ma variable soit privé. Euh, alors, on a aussi notre possibilité, euh, c'est de passer en mode « Debug ». Euh, alors, c'est vrai que ça marche, j'y avais pu penser, mais euh, c'est un, un abonné qui suit euh, cette série, qui me l'a signifié. Effectivement, vous pouvez voir que même ici, si je passe en mode « Debug », même si ici, j'enlève mon euh, champ sérialisé. Voilà, j'enregistre. Vous allez pouvoir observer que ça compile. Et les variables privées sont bien accessibles. En tout cas, on les voit. Par contre, on ne peut pas les modifier, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est assez embêtant. Mais c'est une solution aussi qui permet de voir un petit peu comment se comporte la variable. Mais là, dans notre cas, elle est privée, elle est en mode debug, mais on ne peut rien modifier. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc on va préférer ici euh, mettre la balise ici, l'attribut sérialisé field, de manière à pouvoir voyez, accéder à ma variable. Bon voilà, ça, ça c'est dit, on l'avait dit. Donc maintenant si on lance un petit peu notre scène, on va juste regarder ce qui se passe. Et on peut voir qu'il s'affiche, on entend bien le son au démarrage et on peut voir qu'il se... Au bout de 0.5 flotte, il disparaît. Donc on reviendra sur cette valeur un peu plus tard. Donc on va dire ici que bah, mon, euh, mon préfab explosion alien il est bien, donc je vais le mettre là et je vais le supprimer. Donc ça c'est une bonne chose, on a fait ça. Maintenant on va devoir aller modifier ici le script de notre boulette préfab. Parce que... Au moment et on va le reprendre bullet prefa bullet player c'est celle-ci voilà euh, donc parce qu'ici au moment euh, où on détruit alors je vais essayer de, de mettre un petit peu plus lisible et on peut voir que j'ai supprimé ici voilà euh, on peut voir que euh, ici au start donc on avait vu tout ça on va revenir dessus et nous ce qu'on va devoir faire c'est maintenant quand ici euh, c'est détruit on va euh, devoir tout simplement, en fait, instancier notre préfab. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire à la collision, ce qui va être beaucoup plus simple. Donc, pour ça, euh, je vais devoir instancier ce préfab. Alors, la première chose que je vais faire, évidemment, hein, vous, vous doutez bien, c'est que je vais devoir déclarer à nouveau ici une nouvelle variable qui va être de type euh, public, ce coup-ci, parce qu'on n'aura pas le choix, on va devoir glisser dans l'inspecteur Object. Et là, on va l'appeler euh, Explosion. Préfab, voilà, son nom porte, enfin, ça porte bien son nom, c'est notre préfab qu'on vient de créer. Maintenant, je vais aller créer ici une autre méthode de manière à pouvoir détecter la collision. Donc, je vais ici, private void on collision enter 2D. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais vérifier si ça touche un alien. Donc, je vais faire un if collision.gameobject.exe. Euh, compare tag à ce moment là on va comparer le tag et on va voir si c'est alien alors rappelez-vous tous nos objets aliens qui sont instanciés dans la vague sont tagués alien, ce qui explique que maintenant quand il y aura une collision avec euh, mon projectile mon boulette player bah automatiquement je vais pouvoir tester ça et si c'est une alien qu'est ce que je fais bah, première chose que je fais c'est un destroy tout simplement de l'objet en collision donc collision.gameObject. point game object donc ça c'est bon Collision étant ici l'objet avec lequel je rentre en collision. Mais je sais que c'est une alien parce que ici je suis dans une condition, un if, et je vérifie que c'est alien. Donc du coup si c'est une alien je le supprime. Ensuite je vais instancier, donc on va faire de nouveau un instantiate pour, ex pour euh, faire un, cloner un objet existant. Et donc là l'objet en question c'est le prefab, explosion de prefab qu'on a glissé dans le script. À quel endroit bah, évidemment à l'endroit où il y a eu la collision. Donc collision.transform.position et le quaternion. Et on ne s'embête pas, on met un Identity, encore une fois, on ne s'occupe pas de la rotation. Euh, donc là, j'ai bien, c'est un alien, je détruis l'alien, j'instancie euh, mon objet préfab. Euh, lui, on ne s'en occupe pas parce qu'on l'a scripté au start, il va automatiquement jouer le son et au bout de 0.5 flotte, il va euh, disparaître. Et donc euh, ici, je suis sur mon bullet prefab. Qu'est-ce que je vais profiter aussi de faire C'est faire un Destroy pour this game object. C'est-à-dire que je vais détruire à ce moment-là ma boulette préfab. Donc voilà. On va pouvoir tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne alors euh, donc là on va enlever ici le mode debug, hein, j'en ai plus besoin voilà je vais mettre en mode normal on va sélectionner ici euh, le player et euh, pardon là la... alors notre script c'est le c'est pas là du tout pardon excusez moi c'est dans les préfabs. voilà on va devoir ici dans le bleu player si on regarde au niveau du préfab qu'on l'ouvre alors je me suis trompé excusez moi comme quoi ça arrive à tout le monde voilà, donc je sélectionne le bolet préfab, et ici on voit bien que ça attend le préfab explosion, donc je vais le glisser dedans, voilà. Maintenant, à partir de là, on va pouvoir tester. Donc on teste, et là on peut voir que ça ne fonctionne pas. Alors on va se demander pourquoi je cherche à faire de la collision. Donc ça, vous voyez, c'est une erreur qui peut arriver souvent. Alors je fais euh, dans mon script ici, euh, j'ai bien accès, je des textes on collision enter. Donc, euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas de collision. Alors, pourquoi il n'y a pas de collision J'ai bien un body ici, mais vous pouvez voir que j'ai pas de collider, en fait, sur mon préfab, mon boulet de préfab. Donc là, j'en ai besoin d'un maintenant. Donc, je vais mettre ici un box collider 2D. Évidemment, je vais pouvoir, si je le désire, positionner ça là-dessus et aller voir que le box collider, s'il si s'est bien... Alors, on peut voir qu'on est gêné ici par... Euh, voilà, on va zoomer, mais il s'est bien adapté à mon objet. Donc, je n'ai pas besoin d'intervenir dessus. Donc, voilà, on n'a pas besoin... Alors, ce que je fais ici maintenant, je supprime la bullet player, évidemment. Euh, on va reculer pour revoir notre scène et on va pouvoir tester ça maintenant il devrait y avoir une collision vous pouvez voir qu'il y a toujours une raison hein, quand ça fonctionne pas donc je teste et là on peut voir que ça fonctionne bien mais on peut voir que les 0,5 flotte c'est pas terrible voilà alors on peut voir que ouais c'est vraiment pas terrible donc ce qu'on va faire on va retourner ici au niveau de notre préfab à explosion et on va changer le délai et on va l'adapter et moi je pense qu'un délai de 0,2 ça pourrait être sympa donc l'idée c'est que ça reste pas longtemps voilà et je dirais même que 0,1, si on peut, ce serait pas plus mal. Alors après, on va pouvoir adapter et modifier la taille, mais voilà. Là, je trouve ça assez sympa, c'est assez rapide, on entend bien le son. Voilà, et il y a juste euh, vraiment euh, l'explosion. Donc, c'est parfait. Alors, vous pouvez voir que l'explosion n'est pas tout à fait au même endroit. Ça, ça vient en fait de ma, ma planche de Sprite. Si je reprends ici mon Sprite... On peut voir que là, en fait, par rapport à la taille ici, je dois être vraiment... Alors, je ne suis pas très bon. Donc, on peut voir qu'il apparaît... Alors, si je ne dis pas de bêtises un peu trop on peut essayer de rectifier ça. On va essayer. Alors, un peu, peu trop ouais, ouais, ouais... Moi, ouais, c'est pas évident. Mais vous pourriez modifier ici avec en fait votre, euh, votre sprite ici si vous le sélectionnez. Vous pourriez modifier ici par exemple. Alors, je vais le faire vite fait, mais je ne suis pas certain du résultat. Je vais zoomer. Voilà. On va voir que je me retrouve bien ici. Et on va. Euh... Alors, c'est assez délicat parce qu'on on voit que c'est pas terrible. Donc, je vais essayer de descendre un peu plus pour prendre de la transparence avec et faire un apply pour voir s'il y a une différence. Mais en tout cas, en ajustant ça, vous pourriez normalement, voilà, là on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux, voilà, et on pourrait euh, augmenter le système. Donc là, on peut voir qu'on a tout simplement réalisé ici ce qu'on voulait. Alors c'est bien beau, mais pendant qu'on y est, on a l'explosion ici, maintenant on peut détruire euh, nos préfabs. et d'ailleurs, euh, que je vous montre, on va d'ailleurs le tester en plein écran, c'est important de le montrer, mais dans notre système, si on détruit les objets, alors on va aller faire les derniers là le temps que ça revienne mais si on détruit les objets de gauche, on va pouvoir voir qu'il va bien y avoir ici la, la wave qui va bien venir quand même se coller contre le, le, le bord, regardez sans aucun souci, voilà, et ça fonctionne donc à chaque fois, je peux détruire comme ça euh, des ennemis, si en reste un comme ça, ça va encore euh, il y aura encore de la collision avec le bord de l'écran donc c'est exactement le comportement qu'on comportement, qu attend de notre vague mais maintenant ce qui serait euh, sympathique c'est qu'on puisse... Euh, tout simplement avoir des informations et on va le faire tout de suite sur la wave c'est à dire que Maintenant, je sais, je voudrais savoir à un moment combien il me reste d'ennemis dans la vague. Combien j'en ai eu au départ et tout ça. Alors, pourquoi on va faire ça Parce que par la suite, rappelez-vous, à chaque fois euh, qu'on détruit un ennemi, la vague est censée euh, changer de comportement, c'est-à-dire accélérer. Donc, pour ça, il faut bien qu'on le détermine. Donc, on va mettre en place tout de suite dans euh, ici l'objet wave. On va modifier son script et on va lui rajouter tout simplement euh, ici la possibilité de gérer le nombre d'alliés. Alors, comment on va faire ça bon, On va ici refaire. Ici, je vais mettre euh, alors gestion du nombre d'aliens, comme ça on sait un petit peu euh, à quoi ça correspond. Et donc on va déclarer quelques variables. Donc là je vais évidemment euh, les mettre en public parce qu'on va peut-être avoir besoin, et encore une fois on viendra dessus, d'y de, de accéder depuis un autre script. Donc total aliens, euh, je vais mettre in inwave. Alors, évidemment, euh, ça, c'est le total dans la, la vague. Et ensuite, on va en mettre une deuxième. Alors, d'ailleurs, je peux le faire sur la même ligne. Bon, là, je vais le faire là. Ce sera un peu plus propre. Donc, de nouveau, de type int. Parce que là, ça va être un nombre entier. Et on va appeler ça rem... remaining euh, underscore alien. Pour savoir combien il reste d'alien, tout simplement. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai que deux variables publiques. Ici, qu'on verra dans l'inspecteur. Alors, ensuite... Au niveau du wake je laisse faire ça et ce que je peux faire dans la foulée avant le start c'est tout simplement ici euh, dans en dehors du générateur bah, tout simplement euh, assigner le nombre total d'aliens dans la vague donc, euh, je vais mettre euh, assignation euh, du nombre d'aliens voilà comme ça vous allez bien comprendre donc la première chose que je dois faire c'est ici utiliser total alien in wave. Donc ce nombre total en fait, il est très simple à comprendre. Rappelez-vous, je suis sur l'objet wave. Qu'est-ce qu'on fait On instancie des enfants, des child. Mais ben, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser transform pour ceux qui ne la connaissent pas, ça peut être utile, child count. En fait, qui va renvoyer le nombre d'enfants euh, qu'il y a ici et on peut voir que ce sera au démarrage du jeu juste après la génération de ma vague. Donc c'est parfait. Et à ce moment-là, au départ du jeu, euh, remaining alien sera égal à quoi Bah Tout simplement ce qu'on vient d'assigner en, en haut, total euh, alien in wave. Donc ça c'est bon. Maintenant qu'est-ce que je dois faire bah, euh, tout simplement, ça va être de modifier, en fait, euh, Total. D'ailleurs, on peut le tester. Hein. Si maintenant, on lance notre jeu et qu'on laisse ici le Wave, on va pouvoir... Alors, je vais évidemment enlever le maximisant Play. On va pouvoir observer que ça s'incrémente bien. J'ai bien 36 aliens. Si je fais une pause, j'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x 4... 4 x 9, 36. Donc j'ai bien le compte ici. Et maintenant, il faut que je décrémente à chaque fois que je euh, en fait, tire sur un alien et que je le détruis. Là, on peut voir que ça reste à 36. Donc pour ça, on va retourner au niveau de notre script qui était euh, le bullet préfab, il me semble. Alors non, c'est pas du tout le bullet préfab, c'est l'explosion alien. Alors en fait, c'est euh, le script qu'on a sur notre préfab d'explosion. Je me suis trompé. Bon, ça arrive, vous voyez, même au meilleur. Alors, euh, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce script On va devoir modifier ici quand il y a euh, la destruction de l'explosion On peut le faire quand on veut, mais moi je vais le faire là Je vais le faire juste après euh, que le son a été joué et juste après le délai En fait je vais aller chercher, je vais faire un gameobject.find Et je vais aller chercher l'objet qui est wave Je vais de nouveau faire un Get Component sur son script qui est wave de nouveau On l'a appelé pareil, donc c'est un peu plus simple pour s'y retrouver et là, je vais aller chercher la variable publique qui est « alien et je vais dire que c'est égal à « moins égal 1 ». Voilà. Donc, je vais décrémenter cette variable qui est accessible depuis, euh, qui, qui est en fait sur « wave hein, », qui est ici « public », comme on a pu le voir. Euh, elle est ici. Et donc, automatiquement, je vais pouvoir revenir sur ce nom. Donc, on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc, Alors j'espère avoir enregistré, je ne suis pas certain. On va sélectionner ici l'objet « Wave » et on va pouvoir observer si ça bouge. Donc évidemment, je vais tirer pour ça. Et on peut voir que j'ai bien 35, on peut voir que j'ai bien 34, 33. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc évidemment après, l'idée maintenant, ce sera... Euh, bah, on va pouvoir tester très facilement par la suite combien, on a, euh, combien il nous reste d'aliens et si c'est la dernière. Donc si c'est la dernière « Alien bah, », on aura tout simplement euh, gagné. Donc pour ça, on pourrait euh, bah, créer de nouveau dans notre objet « Wave » dans notre script de wave, pardon, et on va le faire ici très rapidement, mais on va revenir là-dessus encore par la suite, parce que pour le moment, c'est un peu trop tôt. Donc, on va mettre void euh, isWave, euh, on va l'appeler isWaveEmpty. Voilà. Est-ce que la vague est vide Donc, dans cette méthode qui est privée, je vais dire if, et là, ma variable elle est dans le même, euh, dans le même script, donc il n'y a pas de problème, égal égal 0. Bah, à ce moment-là, ça voudra dire tout simplement, je vais faire un print, euh, de euh, win this level par exemple, voilà pour afficher dans euh, notre console et ça suffira tout de suite. Alors, ce que je peux faire ici, c'est aussi faire un stop. Alors, on va voir si on le garde, mais all coroutines parce qu'il y a des coroutines en route de manière à plus euh, déplacer les choses. Mais encore là, il faudrait euh, aller un petit peu plus loin parce qu'on pourra encore se déplacer euh, et autres avec notre player. Donc, bon, là, ce sera pour dire de se temporiser un petit peu ça. Donc maintenant on va lancer euh, cette méthode privée euh, is wave empty Et en fait, on va le faire au moment euh, ici où ça bouge. Donc on va le faire en premier. C'est-à-dire que la première chose, quand je vais bouger ma vague, je vais juste vérifier déjà qu'elle n'est pas empty. C'est-à-dire qu'elle n'est pas finie, qu'elle n'est pas vide, qu'il n'y a plus personne dedans. Donc si ici euh, bah, euh, c'est égal à zéro, évidemment, on peut voir qu'on va stopper les coroutines. Donc on reviendra là-dessus. Mais ça nous permettra de comprendre ici. Et on va le tester ensemble. Mais évidemment, on va faire quelque chose de plus petit. Sinon, ça va prendre du temps. Et je pense que ça vous intéresse peu. Euh. On va mettre ici total alien, on va en mettre que 4, voilà, et ce sera plus rapide. Et d'ailleurs, on va le faire ici en Maximize On Play, on aura notre console qui sera accessible ici en bas. Et il ne nous reste plus qu'à détruire tous ces aliens-là. Alors... On peut voir que c'est assez facile, il faudra peut-être adapter les colliders. Mais en tout cas, on peut voir qu'ici, ça s'est bien arrêté, j'entends plus le son. Et si je fais une pause et que je reviens à Unity, que je regarde dans la console, j'ai bien euh, this win this level. Donc vous pouvez voir que c'est très simple. On a mis en place dans cette session, dans cet euh, épisode 4, tout simplement la possibilité de détruire les aliens avec une petite animation d'explosion qui est assez fidèle au jeu original, de celui de la borne d'arcade. Et on a surtout ici mis en place un petit système euh, qui nous permettra de récupérer des stats statistiques en fait de notre vague et surtout de savoir combien euh, il y a d'aliens au départ dedans et combien il en reste au moment au fur et à mesure du jeu donc ensuite on va pouvoir bah, se servir de tout ça donc c'est assez important. Voilà, donc j'espère que cette euh, série numéro 4, cet épisode numéro 4 vous aura plu, en tout cas vous pouvez voir qu'on est toujours ici euh, dans le développement, on n'avance pas à pas, le jeu commence à prendre tournure, évidemment il y a encore pas mal de petites choses à voir, mais là on peut voir que euh, ça commence à prendre forme, donc n'hésitez pas à aller... Consultez euh, l'article en lien, le lien est sous la vidéo Youtube, vous allez sur le site www.upln.fr vous avez euh, l'article correspondant ou dans le menu vous avez dans le menu Unity euh, les séries en, en vidéo vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page récapitulative avec toutes les sessions euh, enfin les, les, les, les, les épisodes de cette série et vous récupérez à chaque fois les ressources, il y en a, ici il y en a une, ce sera le son, le son d'explosion euh, de notre alien, mais aussi à côté euh, vous allez récupérer à chaque fois euh, bah le code que vous voyez ici à l'écran qui sera sous forme de package commenté et tout ça hors ligne donc ce sera peut-être un peu plus intéressant en tout cas vous avez les deux mais il faut aller euh, consulter l'article sur le site UPLN donc moi je vous donne rendez-vous bah, très bientôt pour la suite de cette série donc n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour m'encourager à continuer parce que tout ça prend beaucoup de temps euh, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être euh, tenu, à, à, tenu informé en fait tout simplement des lives euh, des, euh, des mises à jour euh, des vidéos qui sont publiées euh, etc etc. donc abonnez-vous, c'est très important. Bon moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!